Ah, tu as que j'avais gardé la carte rouge. Il fallait garder le. Bonjour, bonjour, C'est moi qui vais gagner ça. C'est toi qui as cré. Regarde. Ah, as créé. Ah, voilà. Là. Voilà. C'est moi qui gagne. gagné. Tu vois. Qui a donné ça là C'est pour toi, c'est pour toi. Vous avez dit c'est pour moi. Je vais aller au marché. Ça, c'est facile. Mais aujourd'hui, c'est tellement grandi. Tu es bien mangé. Ça, c'est fortique, Ah, obligé. Je veux bien manger. Je dois bien manger.